Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 305 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu de course sur Game Boy Advance, c'est... ne, ne serait-ce que... enfin c'est le plus... le... un héros connu... voilà, Inspector Gadget, voilà C'est Inspector Gadget, euh, le, le jeu de course sur Game Boy Advance Et bah ben c'est parti, Inspector Gadget Racing En fait, pourquoi je vous fais la surprise Ça sert à rien, vous avez cliqué sur ma vidéos, forcément. Vous avez vu le titre. Et donc euh, bon bah à moins que vous n'ayez pas deviné. Allez, on va se faire des courses rapides. Euh, tournoi mode link. Putain c'est vrai qu'on pouvait jouer en, bah, en connecté entre deux, en plusieurs consoles quoi. Un truc de fou quoi. Et ben on va prendre la voiture de l'inspecteur. La course on va prendre ça. Et puis c'est parti. Allez on est parti ma petits. <rire> Dis donc c'est d'un palpitant cette course Oh mon dieu Et on s'amusait avec ça à l'époque hein. On avait un jeu de course comme ça c'était on était, on était trop refait Tout était trop bien fait C'est sûrement pour ça que voilà Je sais pas comment on faisait pour développer un truc comme ça, à une époque. Par contre, je sais juste pas comment on lance, Parce que je connais pas les touches. Ah voilà, j'ai trouvé. Ah, il faut que je passe... Ah, j'ai un bonus bombe quoi. Ça veut dire que si je la passe pas, c'est moi qui explose. Voilà. Allez, yeah. Je crois que ça va pas durer longtemps ce test. Hein. C'est déjà en train de me saouler. On faisait des jeux de ouf. Oh, oh, oh, oh. oh. Est-ce que je vais... Est-ce que je vais pas finir dernier Attends, je commence à être fort là. Tour 3. Ok. Putain, il me rattrape ce trop de cul. Voilà, c'est moi qui ai explosé. Et je vais pas gagner. Je vais pas gagner du tout. Le tour est bientôt terminé. Oh oui, je suis cinquième. Oui, 5 cinquième. Ça, c'est du score. Rigole pas. Bah allez, on se refait notre course. Et on va choisir une autre, euh, un autre bonhomme avec une autre course. Allez. Ce qu'elle a dit, c'est chargement ultra rapide hein. en même temps, vu la qualité. Oh, on est dans les airs, oh non. Oh merde. Cette vitesse de ouf cette vitesse de ouf you. les trucs qui me font accélérer l'aller hein. il faut absolument passer là dedans ça fait accélérer mais bon au final euh, on, vient de, on vient de finir un tour et je suis toujours bien bien pas du tout premier J'ai failli être quatrième. Euh, ah, oh, t'es bien ça. Ah, je me suis fait dépasser par une voiture Lacan, par un, un avion Lacan. Putain Ça me fait trop de contraste. Parce que d'habitude, je joue avec des. Ouais, voilà, je joue avec des jeux PC qui sont même, même qui font 20 mégas, qui sont jolis. Et là, euh... et là, c'est vraiment, vraiment pas pas joli. Ça donne vraiment pas envie. ...de jouer à ce fucking jeu. Oh oui, je suis cinquième Oh oui, oui, oui Non, non, non, il faut que je, il faut que je donne ma... ...ma bombe, à voilà, l'autre... ...il m'a dépassé, je sais pas pourquoi, et voilà. Ça a explosé, je suis pas du tout cinquième. Enfin, pas du tout, ouais, voilà, je suis plus rien du tout. Ouh, je l'ai dépassé à la ligne d'arrivée. Bon, et eh ben voilà, je m'amuse pas du tout. <rire> je sais pas si on peut s'en faire une dernière. Une troisième course. Avec un... Avec, euh, bah, tiens, avec Sophie, ou avec le chien, tiens, avec Fino. Et sur ce parcours-là. Et c'est parti. <rire> Je sais pas si ça change quelque chose. La musique est différente. Ah, si j'ai cru que c'était une musique que je connaissais, j'ai cru que c'était un Lonely Day. Mais non. Oh, je suis troisième. Ou oh, si ça, c'est pas un truc de fou. Si ça c'est pas un truc de ouf. J'aime mieux ce niveau. Ah oh, je suis deuxième en plus. Si c'est pas pour dire. En oh, un con, en oh, Ce pâté, je sais pas comment je fais pour pas me prendre des trucs dans la gueule. Je suis premier oh, J'ai pas fait, j'avais pas vu. Il y a des bombes partout sur le circuit, c'est un truc de fou. Bon alors, je peux pas tirer derrière moi. Ah mon dieu les graphismes, allez Ah putain, vas-y ta mère le bonus Le bonus qui n'en est pas vraiment un. Allez, je voulais être premier, là, ta sœur, là. Je suis deuxième, je suis deuxième, je suis deuxième, mais je vais pas tarder à plus l'être, à être un vieux troisième. Oh, je suis repassé premier, je suis repassé premier. Oh c'est qui le winner C'est Sylvanus Yeah Je pensais pas que c'était possible d'être premier sur ce jeu. Voilà. Donc on va savourer cette victoire là. Voilà. J'ai enfin savouré. J'ai assez savouré. Et on va s'arrêter là. Alors est-ce que je peux revenir Non, sur le menu, le menu non, il n'y a pas de menu. On va s'arrêter là. Donc euh, c'était Inspector Gadget Racing sur euh, Game Boy Advance. Donc rien d'extraordinaire, hein, c'est un jeu de course sur Game of on, on faisait ce qu'on pouvait on va dire à l'époque, hein. c'est assez dur à jouer, c'est assez dur à contrôler, hein. voilà, il y a au moins la licence, on a au moins les personnages, les, la voiture, 2-3 euh, bonus qui sont what the fuck, mais bon voilà, puis voilà, bah. <rire> de toute façon, <rire> de toute façon Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager surtout, c'est ça qui est intéressant, de faire connaître euh, des jeux. Allez, salut